Bonjour, je suis Aimé Coney, responsable marketing au cabinet AMP. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire votre plan marketing en 2022 pour obtenir des clients. Je fais cette vidéo parce que nous sommes en début d'année et vous êtes nombreux en tant que chef d'entreprise responsable marketing ou encore travailleur indépendant à établir vos stratégies marketing, vos plans marketing pour obtenir des clients en 2022. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les éléments nécessaires pour votre plan marketing pour que vous puissiez les faire. La stratégie que je vais vous montrer pour faire votre plan marketing est une stratégie simple, moins complexe, qui va vous aider à pouvoir mettre votre plan marketing rapidement en place et surtout de pouvoir modifier votre marketing à tout moment. Je fais cette vidéo pour tous ceux aussi qui n'ont jamais entendu parler de plan marketing. C'est quoi un plan marketing Un plan marketing, c'est d'abord un document. C'est un document qui regroupe toutes les actions marketing que vous allez établir ou bien mettre en place durant une période bien précise. Donc, ce dernier élément-là, une période bien précise, est très, très important. Le plan marketing peut s'établir sur un an. Certains même peuvent établir le plan marketing au-delà. Ça va dépendre. D'autres peuvent établir le plan marketing simplement sur six mois ou sur trois mois. Mais mon conseil, en tant qu'une PME, il est bon d'établir un plan marketing maximum sur six mois. Pourquoi parce qu'au bout de six mois, si vous n'avez pas de résultats pour votre plan marketing, vous pourrez réaménager, vous pourrez réajuster vos objectifs dans votre plan marketing et puis terminer l'année avec beaucoup plus de résultats, plutôt que de persévérer dans votre plan marketing initial, mais qui ne vous apporte pas beaucoup de clients. Et si je veux même vous donner un grand conseil, même si vous êtes vraiment une PME qui n'a pas encore eu des résultats extraordinaires les années précédentes et tout ça, que vous démarrez, il est bon d'avoir un plan marketing sur trois mois. Comme ça, vous savez, sur chaque trimestre, vous pouvez regarder vos résultats, les analyser et puis aussi les ajuster si jamais les résultats ne sont pas satisfaisants pour vous. Voilà, donc sans plus tarder, on va passer aux différents éléments que je vous conseille pour pouvoir mettre en place votre plan marketing. Le premier élément, c'est la définition ou bien le réajustement des objectifs marketing que vous vous êtes fixé. Alors définition pour ceux qui n'ont pas encore d'objectif marketing avant et réajustement pour ceux qui avaient déjà fait le plan marketing. Par exemple, si nous sommes en mars 2022, que vous regardez cette vidéo, vous pouvez réajuster vos objectifs de départ en fonction de ce que je vous ai dit, trois mois à chaque fois pour avoir votre objectif marketing. Alors le problème avec les objectifs, voici ce que les gens font. Les gens fixent toujours les objectifs en fonction du chiffre d'affaires ou bien du bénéfice qu'il veut obtenir. Je vais obtenir 10 millions de chiffres d'affaires. Pour chaque mois, je vais obtenir 5 millions, 100 millions, etc. etc. Mon conseil, ce n'est pas parti d'abord du chiffre d'affaires, mais c'est de partir, je vais vous donner deux éléments, il y a plusieurs. Le premier élément, c'est d'abord, combien de personnes vous arrivez à toucher en termes de communication. Voilà, pour votre objectif, combien de personnes vous arrivez à toucher en termes de communication. Et ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle la cible. La cible, c'est quoi Il y a une vidéo précédente, je vais vous mettre le lien de la vidéo ici, où le coach à moi explique la différence entre votre cible vos prospects et puis vos clients potentiels voilà donc ici on va parler plutôt des clients potentiels au lieu de cible donc c'est combien de personnes vous arrivez à trouver par rapport à vos clients potentiels donc dans cette vidéo il explique qu'un client potentiel c'est une personne qui a le profil d'achat de votre produit voilà donc je prends un exemple si vous vendez des chemises hommes tous les hommes sont d'office vos clients cibles. Voilà. Maintenant, les prospects, c'est ceux qui recherchent le type de vêtements que vous vendez. Ça peut être des vêtements traditionnels ou bien des manches longues simplement en couleur unique, comme ce que je porte présentement dans cette vidéo. Et donc, les personnes qui recherchent le type de manches longues que vous vendez, c'est ceux-là vos prospects. Sinon, tous les hommes sont vos clients cibles. Donc, le premier objectif, ça sera combien de personnes j'arrive à toucher avec ma communication. Et donc, dans la stratégie marketing, en principe, il y a une conversion. On s'est dit, bon, dans une cible, si vous touchez 100 personnes dans votre cible, il y a 10 personnes d'entre eux qui peuvent devenir au moins vos prospects. Voilà, donc ça, c'est le premier objectif. Donc, il faut savoir, ma clientèle cible, elle est combien en fonction des statistiques de votre pays et tout ça la mairie et puis plusieurs autres éléments, vous savez, vous avez combien de clientèles si vous avez combien de personnes. Et ensuite, par rapport à, au taux de conversion de 10 à 20% par exemple, vous saurez combien de prospects je peux avoir dans le groupement de cette cible -là. Ça, c'est le premier objectif que vous puissiez vous fixer. Deuxième objectif, quand vous savez le nombre de prospects que vous aurez à la suite des clients cibles, c'est de savoir concrètement combien peuvent devenir clients. Parce que ce sont les prospects ceux qui sont intéressés par le type de produit qu'on vend qui deviennent finalement clients. Et donc parmi ce nombre de prospects, les 10% ou bien les 20% de ma clientèle cible, il y aura entre 15 et 30% de personnes qui vont devenir clients plus tard effectivement chez moi. Au cabinet AMP par exemple, on a un taux de conversion de 30%. Ça à dire quand on communique sur une base de données de, de prospects de 100 personnes, on peut convertir au moins 30 personnes. Et il est très rare pour une PME vraiment de pouvoir convertir 80 parce que c'est en fonction de votre crédibilité, votre offre irrésistible que vous pourrez convertir les gens. Donc, ce sont ces deux éléments-là déjà. Quand vous les fixez, vous avez une idée du nombre de clients que vous aurez et vous pourrez multiplier le nombre de clients par le prix de votre produit, soit 1000 francs, soit 10 000 francs, 200 000 francs, et puis vous pourrez fixer maintenant un chiffre d'affaires. Voilà, donc ça, c'est le premier élément que je voulais détailler au niveau des objectifs. Donc, la couverture, le nombre de personnes que j'arrive à toucher au niveau de ma cible, deuxièmement, les prospects, et puis troisièmement, les clients, et puis finalement, mon chiffre d'affaires. Deuxième élément que vous devez pouvoir faire, c'est la définition de votre stratégie commerciale. Alors ici, je vais vous expliquer aussi trois éléments rapidement. Le premier élément, c'est d'avoir dans votre stratégie commerciale ce qu'on appelle la stratégie d'attraction. Je vous mets également le lien de, en dessous ou en, au-dessus de cette vidéo, le lien où le coach explique comment faire une stratégie d'attraction, ce que c'est qu'une stratégie d'attraction. La stratégie d'attraction, si je dois vous expliquer sans quelques mots, c'est toute action qui vous permet d'attirer des personnes qui recherchent le type de produit que vous vendez. Donc que ce soit un message publicitaire, que ce soit une démonstration de valeur, habiller par exemple des mannequins ou bien prendre en photo vos plats que vous vendez. Ou bien encore d'une vidéo comme celle que je suis en train de faire. Tout ça, ce sont des stratégies d'attraction. Donc, vous allez mettre en place des stratégies d'attraction. On a même écrit les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Le premier volume parle seulement des stratégies d'attraction. Là-bas, vous pourrez apprendre comment mettre en place une stratégie d'attraction pour que tous ceux qui sont intéressés par votre produit puissent vous appeler, puissent visiter votre site commercial, puissent visiter vos bureaux, votre magasin, puissent demander des dévis chez vous. Deuxième élément par rapport à votre stratégie commerciale, c'est d'avoir une offre irrésistible. Il faudrait savoir comment est-ce que vous allez présenter votre offre de sorte à convertir la plupart des prospects qui vont vous contacter. Par exemple, vous pouvez décider, si vous êtes un garage auto, de faire, ou bien un ingénieur bâtiment, de faire, par exemple, un dévis. Donc, vous allez apprendre comment faire un dévis, mais du, plan, du point de vue commercial, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pouvoir convertir, sinon amener les gens à décider, finalement, de valider ce que vous allez présenter comme offre commerciale, voilà. Donc euh, troisième élément, il y a d'autres éléments hein, de manière de présenter l'offre irrésistible. Il y a la négociation, il y a la présentation écrite et la présentation orale, voilà. Il y a le devis, comme je l'ai dit tantôt, voilà. Il y a plusieurs manières. Et Troisième élément, c'est de boucler votre vente et puis de pouvoir fidéliser vos clients si possible. Troisième élément, boucler votre vente et puis boucler la vente, c'est quoi C'est livrer votre produit, prendre votre argent. Parce qu'il ne suffit pas de donner le produit au client. Il y a des gens qui vendent des produits, ils donnent ça au client et puis finalement, ils récupèrent pas l'argent. C'est de pouvoir récupérer votre argent. Voilà, et une technique simple que les vendeuses nous font. Quand vous hésitez à prendre le produit, elle a donné son argumentaire commercial. Vous êtes d'accord, elle commence à emballer votre produit même et puis à vous donner cela. Ça fait que finalement, vous donnez de l'argent et tout ça. Ça, c'est généralement pour ceux qui hésitent après qu'on leur ait présenté tous les avantages du produit et puis qu'ils ne veulent pas finalement donner leur argent. Alors qu'ils ont été d'accord avec tout ce qu'on a avancé comme argument commercial. Donc aussi à la fidélisation. Le coach à moi aussi a fait une vidéo sur la fidélisation. Il va vous donner le lien de cette vidéo-là au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Vous pourrez apprendre comment fidéliser vos clients. Donc, euh, premier élément, avoir une stratégie d'attraction. Deuxième élément, avoir une offre irrésistible. Troisième élément, boucler votre vente ou encore fidéliser la clientèle si possible. Ça, c'est le deuxième point de votre plan marketing. Alors, troisième point de votre plan marketing, c'est la stratégie de communication pour vous présenter tous les outils de communication et toucher votre cible. Alors, dans ce cas-là, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Ce qu'il faut faire, c'est que par rapport à votre objectif, par rapport à votre entreprise, par rapport à ce que vous vendez, vous devez décider du canal de communication et des outils de communication qui vont toucher votre cible. Voilà, qui vont toucher votre cible. Je vais vous donner un exemple simple, parce qu'on est resté pendant longtemps dans les exemples, ou bien ce qu'on a vu, c'était vraiment les réseaux sociaux, tout ça. Si vous allez dans un village et que vous devez faire une campagne destinée à, des, à une coopérative, par exemple, le canal de communication en général dans le village, c'est d'avoir un griot. Vous allez voir le griot du village et c'est lui qui va communiquer pour dire qu'il y a un monsieur qui est arrivé voici ce qu'il veut faire pour voir avec la coopérative si vous êtes intéressé, retrouvez-le demain matin à 8h à la place publique du village par exemple, voilà. votre clientèle cible, ceux qui ont le profil d'achat de votre produit sont sur Internet. Vous allez par exemple communiquer sur un site Internet, sur les réseaux sociaux, sur des bannières de sites Internet et tout ça pour pouvoir toucher votre clientèle cible. Ça peut être à la radio, ça peut être aussi à la télévision. Bref, c'est à vous de trouver le canal de communication qui va toucher votre cible. Parce que quel que soit votre message, si le canal de communication n'est pas excellent, vous n'allez pas être percutant dans votre démarche marketing. Et donc, on passe au quatrième élément que je voulais détailler dans votre plan marketing. C'est la conception des contenus. Si vous devez communiquer, il y a un contenu que vous allez donner. Je a donner l'exemple tout à l'heure du griot du village. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Pour qu'ils puissent justement faire venir, ou bien pour que les gens qui vont entendre le message publicitaire ou bien le message de la communication puissent agir. Et ça, c'est essentiellement votre capacité à communiquer, à établir des messages percutants, des messages publicitaires ou encore d'avoir un bon message marketing. Voilà, je pense qu'on va faire une vidéo sur cet élément-là pour vous montrer comment est-ce que vous devez écrire vos messages publicitaires parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire mais de savoir qu'est-ce qu'il faut dire pour faire agir les gens à qui est-ce que je parle. C'est vrai que le coach à moi avait déjà fait une vidéo précédente pour montrer les erreurs classiques, même donner un extrait gratuit du coup de comment est-ce qu'on écrit les messages marketing. Voilà, et dans la prochaine vidéo, je vais expliquer comment est-ce que vous devez faire vos messages publicitaires. Je vais vous mettre le lien, mais pas ça ne sera pas dans cette vidéo aussi Voilà, donc le prochain point que vous devez développer dans votre plan marketing, obtenir des clients en 2022, c'est de déterminer le plan d'action. Maintenant que vous avez défini vos objectifs, la stratégie de communication, la stratégie marketing, la, les outils de communication, etc., etc., ce qu'il faut faire, c'est de définir le plan d'action. Le plan d'action, c'est quoi C'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui lundi ou bien chaque lundi, qu'est-ce que je vais faire la première semaine Bref, c'est de donner en détail chaque petit pas de ce que vous allez poser jusqu'à terminer le plan marketing. Dans mon conseil précédent, je vous ai dit que vous devez faire votre plan marketing sur trois mois. Il serait idéal. Donc, si vous faites votre plan m'arrêter sur trois mois, à la fin du trimestre, vous avez l'opportunité de faire un bilan et puis d'ajuster tous ces éléments là pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut continuer, qu'est-ce qu'il faut réajuster tout cela. Pour ce qui concerne la détermination du plan d'action, ça sera en fonction de bien sûr de vos outils, de vos objectifs et puis de tout ce que vous recherchez. Voilà. Dernier élément, c'est l'organisation de l'équipe commerciale. Si vous avez une équipe commerciale, bien sûr. Sinon, si vous êtes quelqu'un qui est indépendant, vous n'avez pas d'équipe commerciale, vous serez obligé de tout faire ou bien de travailler et d'externaliser certains éléments avec des indépendants et tout ça. Voilà. Mais comment est-ce que vous allez faire ça concrètement? en train d'établir actuellement ce qu'on appelle le plan marketing. Le plan marketing ce n'est pas tout le monde qui l'établit. Voilà. Le plan marketing ce n'est pas tout le monde qui l'établit. Au cabinet peu par exemple, le plan marketing est établi en général par le coach Amon. C'est lui qui établit le plan marketing ou bien il me demande d'établir et puis il me dit voici ce que je veux que tu changes, voici ce que je veux que tu ajoutes etc. etc. Mais le plan marketing est validé par le coach Amon. Voilà. Parce qu'à la base, lui-même il est marketeur, il forme les gens au marketing. Voilà. Mais si vous avez une équipe commerciale, qui établit le plan marketing C'est soit, dans notre cas, comme soit le, le patron, soit le responsable marketing ou bien le directeur marketing. Maintenant, quand il établit le plan marketing, il a des commerciaux avec lui qui vont appliquer, qui vont mettre en pratique ce plan marketing. Et donc, c'est lui qui va donner, comme on a parlé tout à l'heure, du plan d'action. C'est lui qui va donner le plan d'action à mettre en œuvre. Il va dire, par exemple, toi qui es responsable du digital, voici ce que tu dois faire sur le digital. Toi qui est responsable de, du marketing sur le terrain, voici ce que vous allez faire. Vous devez pouvoir visiter tel nombre de directeurs, telle, no, telle zone. Vous devez pouvoir voir toutes les entreprises cibles pour pouvoir leur présenter notre offre, etc. etc., etc. Voilà, donc ce sont ces éléments-là que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, premier élément pour récapituler premier élément que vous devez faire dans votre plan marketing, c'est définir vos objectifs ou bien de réaliser vos objectifs. Deuxième élément, c'est d'établir votre stratégie marketing. Troisième élément, c'est d'établir votre stratégie de communication. Et donc, un autre élément que vous devez pouvoir ajouter dans votre plan marketing, c'est le budget. Il faut savoir tout ce que vous avez décidé là ça va vous coûter En règle générale, vous allez payer, faire votre budget sur les outils de communication ou bien encore, peut-être si vous avez pris des experts extérieurs par rapport à votre stratégie marketing, vous allez les payer. Mais en général, c'est sur le budget de communication, les outils et la diffusion. Outils et diffusion, outils et diffusion. Voilà. Donc, vous allez avoir la définition de votre objectif, définition de la stratégie marketing, définition de la stratégie de communication, définition de, du budget, conception des contenus, de ce que vous allez dire, le message. Vous allez ensuite avoir le plan d'action et puis enfin, avoir l'organisation de l'équipe commerciale si vous avez une équipe commerciale. Voilà. Donc, euh, je termine en disant, pour tous ceux qui veulent cette année se faire accompagner par le cabinet AMP pour établir les stratégies le plan marketing, il suffit de nous contacter au 27 22 42 50 45 ou bien encore au 07 57 09 05 19 et on va vous mettre dans notre programme pour pouvoir vous suivre et puis établir votre, votre plan marketing pour vous. Vous ne faites rien, on vous demande seulement vos informations et puis on établit votre plan marketing, on vous le soumet. Quand ce n'est pas bon, on réajuste et quand c'est validé, on le met en pratique. Si vous voulez, mais on peut mettre en application même pour vous le plan marketing et quand vous avez les résultats, on pourra les analyser et puis les réajuster à chaque fois. Voilà, je termine aussi pour dire à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois que vous avez la possibilité de télécharger toutes nos ressources gratuites. Vous avez les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes, les deux clés universelles pour réussir l'entrepreneuriat et puis les méthodes pour réduire jusqu'à 70% les charges d'entreprise. Pour ceux qui sont des entrepreneurs et tout cela, vous pouvez avoir tous ces liens-là au-dessus ou en dessous de cette vidéo. On vous les enverra gratuitement. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.